Anya, je vais essayer de me remettre de mes émotions, hein Mais Blackpink vient tout juste de faire leur comeback avec How You Like That. <musique> Donc là, je tiens déjà à te dire, je pense que en tant que Blinks, on va encore attendre deux ans, voire aller 3 maintenant, parce qu'on a l'habitude, tu vois, YG, ils doivent se dire, allez, maintenant les Blinks, si ça va attendre et tout, pour avoir un prochain comeback. Donc, je t'invite à vraiment apprécier celui qu'on a là, là maintenant. Donc, le comeback, il est tout chaud, le clip, ça fait pour moi même pas une heure qu'il est sorti. Et ici, forcément, bah, on parle de mode, donc je vais décrypter avec toi le style qu'elles ont dans le clip de How You Like That. Et on va regarder comment est-ce qu'on peut s'approprier leur style avec ce qu'on a dans notre garde-robe. C'est parti. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, bienvenue, moi c'est Laura, mon but ici c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne, donc si jamais ça t'intéresse et bien n'hésite pas à t'abonner pour voir mes vidéos chaque semaine on va se le dire, j'ai le clip juste sous les yeux là avec mon ordi, il se passe plein de choses et il y a énormément de style à l'intérieur de ce clip là, donc clairement je vais pas pouvoir passer sur tout le monde, mais je pense qu'il y a vraiment certains trucs, ça vaut vraiment la peine qu'on en parle, mon but c'est vraiment de trouver quelques tenues qu'on pourra décortiquer pour ensuite s'en inspirer pour faire des tenues, mais forcément dans tout clip de Blackpink, il y a vraiment des tenues qui sortent de l'ordinaire qui sont limites on va dire presque des œuvres d'art et je pense que ça vaut quand même la peine qu'on passe juste en revue rapidement en fait sur ces tenues là qui sont juste mais trop belles. Déjà ben forcément on commence par Jenny, on ne commentera pas sur le fait que forcément Jenny a pas mal de tenues qui sont assez incroyables, ça c'est encore un autre débat mais ça on va pas rentrer dedans. Alors, première chose déjà il y a cette partie un peu, moi ça me fait penser un peu genre à une princesse de la neige ou quelque chose comme ça, je trouve hyper beau que ce soit avec donc les diamants qui sont dans ses cheveux, ensuite il y a cette, cette espèce de longue cape et tout et ce que je trouve dommage, mais ça on va aussi à nouveau pas rentrer dans le détail Mais c'est que tu vois, on nous voit donc dans les premières secondes du clip On a donc Jenny, on a tous les membres Si je dois en prendre une qui a vraiment une tenue qui est impressionnante dans ces premières secondes Là c'est Jenny, c'est vraiment... Celle qui, pour moi, m'impressionne le plus dans les tenues. Après, les décors, c'est clair. Par exemple, de rosé, etc., ça donne pire bien. Les fleurs et tout, c'est absolument magnifique. L'espèce de forêt, etc. Dans l'autre tenue que je trouvais absolument sublime, forcément, c'est une tenue à Jenny. C'est celle où elle est en rouge avec vraiment tous les diamants, etc., même autour de sa cuisse. Sur son visage, il y a tout qui complète. C'est genre absolument magnifique. Je pense que ma... si je dois en choisir une des tenues là-dedans, dans ce clip-là, ce sera celle-ci. clairement Pour moi, ça, c'est super. Et certains. Et Jissou aussi avec le rouge. Alors, oui, je sais, j'aime bien le rouge, mais c'est pas pour ça que je les ai choisis. Avec son espèce de couronne ou de je sais pas quoi sur la tête et tout, ça donnait pire bien. Mais voilà c'était pas le but de cette vidéo de parler de tout leur style, moi je veux vraiment me concentrer sur un type de tenue parce que forcément il y en a plein plein plein dans ce clip là et je me suis centrée finalement vers celle où je pense que nous on pourra trouver des alternatives assez facilement. Et d'ailleurs si tu aimes ce genre de vidéo où je décortique des styles qui pop, hésite pas à mettre un petit like Ok j'ai choisi celle où elles sont vraiment dans un décor un peu hiver où il y a la neige qui tombe etc où les couleurs sont relativement froides et où elles sont toutes habillées en blanc Pourquoi j'ai choisi celle-ci Tout simplement parce que c'est simple de 1 avec les couleurs et quand tu regardes en globalité tous les vêtements qu'elle porte, ce sont des vêtements qu'on peut trouver assez facilement dans des magasins. Il y a deux autres parties où elle danse avec des vêtements, mais ces vêtements-là, quand tu regardes vraiment en détail, ça risque d'être compliqué. De trouver des choses qui sont similaires. Donc c'est pour ça que je suis vraiment partie sur celle-ci. Si on commence tout simplement par Jenny, sa tenue très simple, qu'est-ce que c'est C'est une longue salopette blanche avec dessous un crop top, donc un crop top Chanel. Soit tu pars sur la version Chanel et tu te ruines, soit tu vas vers une alternative par exemple sur style, je te mettrai dans tous les cas. Tout ce que j'arrive à trouver comme alternative, je te mets ça dans la description, comme ça ça pourra peut-être un peu t'aiguiller. Très simple, salopette crop top, crop top avec un imprimé graphique dessus en noir de préférence si tu veux faire exactement pareil. Et qu'est-ce qui fait que ça fait un peu stylé comme dit, simplement qu'elle a un côté qui est détaché, donc ça fait pas genre juste ta, ta salopette qui arrive jusque là, on voit rien, et ça fait un peu plat, il y a un côté qui est détaché ce qui permet qu'on puisse voir le design dessous et c'est ça qui fait vraiment une bonne différence, sinon le niveau chaussures clairement elles ont toutes des bottes blanches donc ça c'est clair, et puis après bon forcément il y a sa coupe de cheveux qui est un peu originale avec le devant blond, l'arrière noir, ça après ça me fait penser en fait surtout aux vieilles vieilles coupes de cheveux, ensuite si je passe à rosé rosé je dois juste quand même faire une parenthèse que les cheveux gris comme ça c'est pire beau j'aime trop enfin, je voudrais trop avoir pareil mmh. Mais je pense pas que j'oserais le faire, mais trop beau. Je trouve ça. Un peu... En plus, c'est pas genre juste gris, c'est un peu gris bleuté et tout. Et je trouve ça magnifique. Donc, parmi ce qu'elle porte, donc son habit, c'est un ensemble. C'est donc une jupe avec une espèce de jaquette en polaire ou en pilou-pilou, si on peut dire ça comme ça. Venez trouver deux, trois aussi. Si jamais je te mettrai les liens. Et en dessous de sa jaquette, elle a tout simplement en fait une espèce de chemise. Mais c'est une chemise qui est crop top et tu vois juste en fait le col qui dépasse. Après, juste pour ses chaussures, je sais pas trop où tu peux trouver ça. Je te le dis direct. Donc peut-être aller vers un truc un peu plus standard après à toi de voir. Disso c'est relativement simple alors comme ça bon, moi j'ai pas énormément d'images donc c'est pas hyper simple pour décortiquer les choses mais de ce que je vois là à mon avis c'est un espèce comme un anorak ou un kawé qui est long donc ça fait comme si c'était une longue robe après par contre clairement c'est un kawé qui est beaucoup plus stylé que ce qu'on a nous là hein, parce que nous on ressemble à rien quand on porte elle il n'y a aucun souci c'est clean c'est tout c'est blanc ça fait pur il me paraît très léger aussi c'est ça que je trouve assez intéressant et ça donne bien en fait, j'aurais jamais pensé que ça donne bien quand t'as un, un pauvre Kawaii, mais en fait, oui, ça donne très très bien. Il est oversized donc c'est ça qui fait un peu qui change le style et qui donne que c'est bien. Et à mon avis, surtout la matière, une matière très légère. Et puis, il bah, forcément le bandeau dans les cheveux et les bottes. Elisa, malheureusement, quand je le regarde comme ça, j'ai de la peine à voir où on peut trouver des habits qui ressemblent à ça parce que le bas c'est un bas qui est blanc avec les franges cowboy sur les côtés. Je sais pas trop où on peut trouver ça comme ça. Et son haut, j'ai l'impression que c'est une jaquette en cuir sans les manches donc le total de son look je sais pas trop où tu peux le trouver, ensuite donc justement dans les autres looks qu'il y avait, il y avait celui donc du tout début où elle danse et comme je le disais je trouve ça relativement compliqué parce que si tu regardes c'est vraiment des tenues qui sont faites spécialement pour elle entre guillemets, tu prends rosé, elle a un short en jeans avec la manche en jeans qui va avec, les bottes en jeans qui vont avec, à mon avis je pense pas que tu as ça dans ton armoire et je je suis pas sûre que tu arriveras à t'inspirer de ça, tandis si tu prends les tenues blanches de juste avant, là c'est relativement simple de trouver quelque chose que tu as dans ton armoire, mais voilà ce sera peut-être pas blanc, mais au moins tu auras quelque chose un peu pour travailler, ce sera plus simple, là c'est de côté un peu tropical si je peux dire ça comme ça, c'est un peu plus compliqué à trouver, c'est vraiment plein d'habits qui sortent de l'ordinaire, qui sont très beaux mais qui sortent de l'ordinaire, et puis finalement on a, que je trouvais aussi très intéressant et je j'ai trouvé hyper original, c'est vers la fin, donc à nouveau l'endroit où elles danse, Elles utilisent un peu un mix de vêtements traditionnels et de vêtements modernes et j'ai trouvé le combo hyper beau pour avoir exactement le même look ça va être un petit peu compliqué par contre si tu regardes sur Allure Street je sais qu'ils ont une monstre sélection de hautes kimonos qui sont hyper stylées alors c'est clair que là elles ont encore une fois si tu regardes les tenues c'est à nouveau très spécifique et tu vois que c'est fait vraiment pour elles donc ce sera compliqué d'avoir exactement la même chose mais tu peux t'en rapprocher et te mettre un peu dans la même inspiration de style par exemple si tu prends la tenue de Jisoo et là donc un kimono avec une grosse ceinture au milieu et un short donc ça c'est relativement faisable, tu peux le faire en prenant un kimono sur un view street, après forcément il y a plein d'accessoires et tout qui rentrent en jeu mais là c'est vraiment pour avoir la base, le reste, ben voilà jenny elle a vraiment c'est un kimono crop top, je pense pas que nous on est aussi avancés pour avoir des kimono crop top tu vois, donc à la limite faire un nœud avec ou quelque chose comme ça si tu veux vraiment t'en inspirer, mais en tous les cas je trouve que toutes ces tenues donnent tellement bien et j'ai hâte de voir les lives, j'ai hâte de voir les photos parce que là vraiment je me base sur quelques secondes que j'arrive à trouver à l'intérieur du clip c'est vraiment tout tout frais et puis comme toujours si tu veux en savoir plus sur la mode coréenne tu peux toujours regarder ma playlist qui est juste là ou aller regarder une autre de mes vidéos allez salut